Mais maman, c'est pas moi qui fais ça, c'est mon frère, à chaque fois, tu sais très bien que c'est lui. On a tous déjà prononcé cette phrase, ou du moins une variation de celle-ci, au moins une fois dans notre vie. Aujourd'hui, je vous présente une variante de la série Game Review, je vous présente Game Explained, et où nous nous penchons aujourd'hui sur It's Not Me, It's My Basement, ou en français, Ce n'est pas moi, c'est ma cave. Et avant toute chose, notez ici que cette série de vidéos va énormément se baser sur mon ressenti et sur mon analyse. Je n'impose ici aucune vision, vous êtes libre de vous forger votre propre avis sur ce que j'expose dans cette vidéo. Je commencerai cette vidéo par la présentation du jeu, puis j'enchaînerai par l'explication du scénario intégral de celui-ci, en relevant les détails qui me semblent importants. En dernière partie, j'aborderai mon ressenti et ce que je retiens de cette expérience. Sachez que vous pouvez aller voir aussi un let's play avant cette vidéo, ou sinon y jouer par vous-même, car je vais spoiler l'intégralité du jeu. N'hésitez pas aussi à exprimer votre point de vue dans les commentaires, ça pourrait être intéressant de le connaître. Bon, avant de commencer, Arcade Kitten est un développeur indépendant, ayant pour la majorité créé des novels, ou romans visuels, et quelques jeux roleplay. Pour ceux qui ne le savaient pas, RPG Maker est un logiciel de création de jeux vidéo. Dans les deux jeux RPG Maker qu'il a créé, Crosscare se passe dans le même monde et la même temporalité que le jeu dont je vais vous parler. It's Not Me, It's My Basement et est un jeu RPG axé sur l'horreur. L'histoire vous me dites Eh bien allons-y. Embry est un enfant de sexe indéterminé, mais je me référerai à ce personnage en tant que elle, pour faciliter la compréhension et éviter de trop me répéter. Embry est donc une enfant d'âge indéterminé qui garde un terrible secret. Depuis 4 mois, elle garde prisonnière une ou plusieurs entités dans sa cave. Ces entités ont dévoré les parents de celle-ci mais leur appétit n'est jamais satisfait. Embry commence sa journée par nourrir les créatures avec le peu de nourriture qui lui reste. Pour cette première journée, il leur donne un sandwich fait avec du pain et de la confiture. Elle va ensuite se rendre compte qu'elle tombe à court de provisions. Elle voyage donc à travers la forêt qui la sépare de la ville. Une fois arrivée au marché, elle va voir le boulanger qui lui donne du pain en lui demandant des informations sur la santé de ses parents. Il faut savoir que durant ces quatre mois, Embry fait croire à tout le monde que ses parents sont malades. Elle ira ensuite parler à la personne gérant un centre de confiture, qui elle aussi lui donne gracieusement un pot. Sa prochaine étape est d'aller voir le boucher, qui, comme les autres fois, n'a pas de stock restant. Mais il lui promet cependant de le garder pour la prochaine fois. Embry a aussi précisé plus tôt que la viande est ce qui les calme les mieux. Et vous voyez déjà ce qui va se passer. Embry retourne ensuite chez elle et nourrit ce qui trouve dans sa cave. Durant la nuit, elle revient à des moments passés avec sa mère, quand elle était encore là. Mais elle est réveillée par le bruit de la porte de la cave. Elle va vérifier, et en fonction du choix du joueur, elle les nourrit, ou elle ne fait rien. Cela ne change rien au déroulé de l'histoire. Le lendemain, Emery nourrit les créatures, et essaie de laver les vitres, pour garder la maison en ordre. Sans réellement savoir comment faire. Elle repense à sa vie d'enfant, et à quel point elle aimerait y revenir. Mais cette fois-ci, quelque chose de différent. Les créatures commencent à parler avec des voix familières, imitant celles de ses parents, et même celles d'Emery. Ses voix demandent de sortir, mais celle-ci refuse de les laisser sortir en sachant ce que cette chose a fait à ses parents. Suite à cette conversation, Embry va se coucher. Elle revit une scène de son passé avec son père. Et durant la nuit, les créatures, une fois de plus, essaient d'ouvrir la porte. Il se passe donc les mêmes événements que la veille, et en fonction du choix des joueurs, Embry retourne au lit, où va nourrir les monstres. Comme pour l'autre, ce choix n'a aucun impact. Le lendemain, Embry réalise qu'elle est encore en cours de provisions et retourne au marché, et reprend les provisions habituelles. Elle retourne voir le boucher, qui, une fois de plus, n'a plus de stock restant, mais annonce à celle-ci qu'un docteur est en ville, et qu'elle pourrait l'emmener voir ses parents. OK. On rappelle ici que c'est l'excuse qu'elle a trouvée pour leur disparition et que c'est la rumeur qui rôde dans la ville à propos de ses parents. Le Dr. Light est donc introduit dans l'histoire. Il porte un masque particulier, semblable au masque mexicain pour la fête des morts. Il montre une personnalité très extravertie et sympathique. Ce personnage est la première figure adulte dont on voit le visage dans ce jeu. Et au moment du dialogue, une musique au piano commence à jouer. Je voulais juste le préciser. Dr. Light est très bavard et va beaucoup parler sur la route du retour. Embry va tenter de le dissuader de venir, malheureusement, en vain. Mais durant les conversations qu'ils ont durant la route, Dr. Light essaie d'en apprendre plus sur Embry et ce qui ne va pas sur elle et ses parents. Il essaie vraiment de lui remonter le moral et s'inquiète pour elle. Une fois arrivé à la maison d'Embry, celle-ci lui montre la porte, mais une fois de plus, lui déconseille fortement d'y aller. Mais elle se retrouve contrainte d'ouvrir la porte pour ne pas décevoir le docteur. Mais ne trouvant pas la clé, le docteur décide de l'accompagner dans la recherche de celle-ci. La recherche des clés continue et se termine quand Embry retrouve la clé dans un endroit inhabituel. Imbri finit donc par ouvrir la porte du sous-sol, mais celle-ci essaie vraiment de retenir Dr. Light en tirant sur ses manches. Mais celui-ci finit par reculer et trébuche dans les marches, dévalant les escaliers, devenant une pâture pour ceux qui s'y trouvent. Par peur, Imbri n'essaie même pas de le sauver et bloque la porte immédiatement. Des rugissements se font entendre et le sang du docteur gicle en dessous de la porte de la cave. Imbri est dévasté par ce qui vient de se passer, et file au lit, dans un dany total et une tristesse monstrueuse. Une fois de plus, les monstres frappent à la porte de la cave, mais cette fois-ci, celle-ci est ouverte. Deux choix s'offrent au joueur à ce moment-là, aller dans la cave ou retourner au lit. Si le joueur choisit d'aller dans la cave, Imbri se retrouvera en train d'explorer un tunnel à la géométrie particulière, à la fin duquel se trouve elle-même. S'entame un dialogue avec le doppelganger, où celui-ci remet en question la pureté et l'innocence d'Embry, l'accusant d'avoir assassiné le docteur par cette action. Le doppelganger lui fait aussi prendre conscience que Embry continue à les nourrir, uniquement pour se sentir en sécurité, et que peu importe si celle-ci les nourrissait, la créature avait encore faim. Son appétit est insatiable. Mais si le joueur décide de revenir au lit, une autre séquence commencera dans laquelle Embry, en panique totale, décide de s'enfermer dans sa chambre et de vérifier que rien n'y s'y trouve. Mais il était malheureusement trop tard, car le monstre était déjà à l'intérieur. Une fois au lit, Embry se fait réveiller par le Dr. Light, qui remet tout ce qui s'est passé uniquement sur elle, qui ne peut toujours pas l'accepter, et qui n'arrive pas à accepter le fait que l'on puisse l'aider. Mais cette séquence entière n'était qu'un cauchemar, un contre-coup de ce qui s'était passé la veille, et qu'elle n'a pas réussi à se pardonner. En se réveillant de ce rêve, Embry en a essayé de vivre dans la peur, et entre dans la cave, en fermant la porte derrière. L'histoire finit donc sur un cliffhanger, ce qui est parfait pour laisser place à des interprétations. Cette histoire peut être vue selon moi de deux façons différentes, laissez-moi vous les exposer. Je vais en premier parler de l'interprétation littérale de l'histoire. Dans celle-ci, ce qui se trouve dans la cave est réel, les parents d'Ambry se sont fait dévorer par ces créatures que celle-ci a réussi à enfermer. Mais au bout de plusieurs mois d'enfermement, celle-ci veut le sortir et Ambry n'arrive pas à l'accepter. Cette interprétation est plutôt courte car, comme je l'ai dit plus tôt, c'est une interprétation littérale, sans symbolique. Mais il est temps maintenant de présenter mon autre avis sur cette histoire, en la recadrant dans un environnement réel. Selon moi, ce jeu traite de la manière dont les enfants vivent la mort de leurs parents, et je ne dis pas cela sans argument. Pour commencer, durant l'histoire, Embry porte toujours les mêmes vêtements, et cela avec ceci pour les garder propres. Elle essaie de garder la maison aussi propre que possible, comme si ses parents allaient revenir, cependant, elle ne le fait pas très bien. Par exemple, le sol de la cuisine est couvert de saleté et une tonne de vaisselle sale se trouve dans l'évier. Elle précise même qu'elle a arrêté d'utiliser de la vaisselle. Au niveau des repas qu'elle prépare pour les monstres, on retrouve typiquement des sortes de plats que l'on préparait en l'absence de nos parents. Parmi ceux-là, un sandwich de confiture, des tartines de beurre, des cérales et du fromage. On peut aussi remarquer que tout lui prend énormément de temps et qu'elle n'a plus de loisirs. Sa seule occupation est de penser au monstre. Et à propos du monstre pour moi, ce monstre représente la solitude et l'incompréhension de la situation d'Embry par son entourage. Durant l'histoire, on peut comprendre qu'elle ment depuis 4 mois à propos de ses parents, et ne vit que par la générosité de ceux qui se font du souci pour elle. De plus, quand on est enfant et que l'on se sent seul, on a tendance à croire à une autre vie, à se l'imaginer, ou à se créer un ami imaginaire. La chose dans la cave est donc l'élément central de la vie d'Embry, la seule chose qui la pousse à continuer de vivre. Et maintenant, parlons du Dr Light et de ce qu'il représente dans l'histoire. Le Dr Light est selon moi la personnification des personnes qui essayent de consoler ou de faire accepter la perte de ses parents à Embry. Son rôle est autant d'être un docteur qu'un psychologue ou qu'un ami. Ces méthodes sont typiques des psychologues pour essayer d'en savoir plus. Un enfant dira toujours plus de choses à quelqu'un qu'il considère comme son ami. Et la chute du Dr Light dans les escaliers représente la perte de courage, d'envie ou même de patience face à un enfant qui ne l'a pas su passer au-delà de la phase du déni, et est donc laissé à l'abandon, à devoir régler ses problèmes lui-même. Et j'aimerais aussi passer un peu de temps sur les rêves que fait Embrich, et les deux souvenirs qu'elle revit ont une signification très importante. Le souvenir de sa mère lui apprend à être attentionné, tandis que le souvenir de son père lui rappelle que des erreurs peuvent être commises, et qu'elles peuvent être corrigées jusqu'à un certain degré. Mon analyse personnelle est maintenant terminée, et si vous souhaitez apporter votre propre avis, vous pouvez... Vous pouvez me rédiger un pavé en commentaire, je sais pas, peut-être. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. L'écriture de script ainsi que l'enregistrement et le montage de la vidéo a pris beaucoup plus de temps de prévu car je suis un gros flemmard. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, comme ça je pourrais peut-être passer un jour les 200 abonnés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et pensez à bien verrouiller votre cave et vous entend durant la nuit.